Je suis Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors moi je fais très bien, je me suis remise de mon rhume. Donc merci, merci beaucoup à tous vos encouragements. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire le, le jeu du destin pour euh, notre cher président Manu, pour ne pas le nommer. C'est un jeu que l'on fait avec le jeu de 32 cartes, donc je vais en fait euh, poser devant vous les 32 cartes. Alors pour éviter euh, de vous lasser pendant le temps que je mets toutes ces cartes, hein, je vais passer la séquence en accéléré. Et donc, et bien ensuite, on passera au déchiffrage. Alors, c'est parti. On regarde pas la coupe quand on fait le jeu des destins. Donc le jeu du 32, on va faire quatre rangées de 8. Et donc je me concentre sur ma nue. Alors j'espère que j'arriverai à les, à les avoir toutes d'un coup hein, parce que... Pas facile. Alors je vais commencer à, recouvrir les, à, pardon, à découvrir les cartes en même temps que vous. Alors c'est amusant parce que euh, il sort tout de suite en roi de trèfle ici, à côté de sa dame de pique. Et puis éventuellement je ferai euh, un accéléré. Ah, des choses déjà qui sont très intéressantes. Le jeu des destins, c'est pas un jeu qu'on fait tout le temps. Hein. C'est un jeu qu'on fait normalement une fois par an dont je donne la méthode dans mes cours de 32 et dans mon petit livre de 32. Mais il faut vraiment être super bien pour le, pour le faire, ce jeu-là, parce qu'on voit la, toute la vie de la personne. Et donc, euh, après, on y va à l'intuition. Ah, des choses vraiment très intéressantes. Et donc, je vais vous montrer tout ce que je vois. Alors, ça devrait nous parler... Euh, de ma nuit, évidemment, hein. de, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qui va lui arriver. Enfin, c'est vraiment le jeu du destin. Voilà, c'est de me dépêcher un petit peu quand même. Et je vais surtout essayer de faire en sorte de toutes les avoir en un seul morceau, ce qui n'est pas facile. Mais on va essayer d'y arriver quand même. Voilà. voilà. Un petit peu de patience encore. Voilà. J'arrive, j'arrive. Voilà, alors normalement, vous devriez les voir toutes ensemble. Alors, notre chère Manu, il est où Bah, ben, il est là. Il est là. Et vous voyez qu'il est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est juste à côté d'une dame du pic. Bon. Il est juste à côté d'une dame du pic, alors qu'ici, ben, c'est cette chère Brigitte, hein, certainement. Hein. Et euh, elle sort en dame du pic, donc elle sort quand même en femme délaissée ou en, en femme seule. Hein. En plus... Euh, on voit très bien ici qu'il y a un blocage dans son comment dit, dans son mariage. Hein. Vous voyez qu'en fait ici, le 8 de trèfle, c'est le, le mariage. Ben, ça ne marche pas. 9 de carreau, 8 de pique, 8 de trèfle, son, son mariage, il ne marche pas. Parce que son mari, de toute façon, lui, il est marqué par 8 de pique. Donc, ça ne marche pas non plus. Bon, Alors, il y a un accident ici pour Manu. 8 de carreau, 8 de pique. Ça va lui arriver incessamment sous peu. Hein. Puis c'est pas bon parce qu'il y a quand même du pic là et du pic là. Regardez comme le jeu il sort. J'ai Manu ici, je vais essayer de pas mettre les mains trop sur le jeu. J'ai Manu ici, qui est vraiment entouré de piques, hein. Une fois, deux fois, trois fois, c'est beaucoup. Et en plus, d'abord il a le 8 de carreau, donc il est plutôt euh, effectivement dans les démarches ou dans les voyages. Mais là ça va pas du tout. 8 hein. de pique, roi de pique, 9 de pique, euh, c'est quelque chose qui est qui peut même, dans le pire des cas, entraîner un sérieux, et dans le meilleur des cas, un départ. Ici, là et là. Et ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, je n'ai même pas sorti le passé de Manu, hein, parce qu'en fait, le passé, ce serait les cartes au-dessus ou à gauche. Il sort tout de suite en présent, ici, et donc on va aller tout de suite vers le futur. Bah, son futur, euh, il risque de s'arrêter ici. Bon, alors, peut-être pas, on va rester optimiste pour lui, enfin, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, moi, je ne lui pas de mal non plus, il hein, ne faut pas lui souhaiter de mal, mais il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors, à droite, je n'ai pas l'impression que ça va beaucoup parler. Parce que lui, en fait, ce que je me concentre, c'est sur lui. Hein. Alors, éventuellement, euh, qu'est-ce qu'on va regarder Bon, Brigitte, elle est là. Elle, de toute façon, hein, son mariage, il ne marche pas. Là, c'est plutôt ses enfants. Et alors, ce qui est amusant, pardon, c'est que le jeu se termine par le... Enfin, le jeu se commence par Dame de pique. Et ici, pour elle... Elle s'est fini par le valet de pique. Donc déjà, pour elle, en fait, les choses ne finiront pas bien non plus. En plus, elle peut être aussi malade. Le 8 de pique, c'est la carte de la maladie. Hein, c'est la plus mauvaise carte du jeu, en fait, si vous voulez. Hein. C'est la plus mauvaise. Eh bien, euh, ça peut vouloir dire aussi qu'elle est pas bien, qu'elle est malade. Hein. Et donc, elle est peut-être absente, là, en ce moment. Moi, je ne sais pas en France, alors j'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit beaucoup plus discrète. Hein là, on voit épreuve, les épreuves par rapport à son mariage qui ne fonctionnent pas, c'est sûr, mais il y a aussi les questions de santé qui sont là. Bon. Alors, encore une fois, après, c'est plutôt les enfants qui sortent. Un, deux, trois, je ne sais pas combien d'enfants elle a, mais il y en a trois. Enfin, j'en vois trois, moi. Bon, euh, Bon, il y a du valet de pique, mais enfin, euh, c'est comme si elle allait les voir et puis, bon, ça ne se passerait pas trop bien, quoi, quand même, hein. Alors, on va revenir à Manu, quand même, parce que c'est lui qui nous intéresse. Mais enfin, bon, il va avoir un souci, là. Alors, on va considérer qu'il survit, n'est-ce pas hein, Parce qu'il ne faut pas lui souhaiter de mal. Et puis, il y a quand même le futur après. Donc, on va considérer qu'il s'en va. Allez, on va être optimiste dans ce jeu. On va considérer qu'il s'en va. Alors, après, qu'est-ce qu'il va faire Il va y avoir une période de flottement, quand même. Et je le vois, quand même, partir assez loin. Bon. Alors, il se peut aussi que, si ça se trouve, ce n'est pas lui ici, mais que ce soit les gens qui l'entourent. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas, pas facile, parce que j'ai quand même ces trois cartes ici qui me posent problème, moi. Parce qu'encore une fois, ça peut être un arrêt. Boum Et dans ces cas-là, ce que je verrais ici, ce ne serait pas du tout son futur, mais ce seraient les personnes qui gravitent autour de lui. Alors, si on considère plutôt que, bon, euh, ce sont les personnes qui gravitent autour de lui, donc il y en aurait un là, qui serait plutôt jeune, un jeune homme un peu beau, beau de sa personne, bien de sa personne, plutôt séduisant. Hein, mais qui risque de partir aussi, à mon avis. Il y en a encore un autre ici. Il y en a même deux autres. Hein. En fait, il y a un jeune homme et il y a deux autres. Alors, ça, à mon avis, c'est deux ministres, ça. Un là et deux autres là. Euh, alors, alors pour pour celui-ci, donc le jeune, il va partir, à mon avis. Parce qu'il est juste à côté de la rupture. Celui-ci, il va aussi partir. Alors, il y a un roi de carreau. Alors, lequel est Lequel est-ce Je dirais bien qu'il y a un ministre qui s'en va, moi, ici. Mais alors, je ne peux pas vous dire qui c'est. Et il y en a un autre, par contre. Il va, euh, Il va avoir des ennuis. C'est vrai. Mais il devrait bien s'en sortir. Donc, il y en a deux qui s'en vont, en fait, en gros. Il y en a deux qui vont, qui vont s'en aller. Il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Et je me demande si celui-là, ce n'est pas euh, euh, Olivier V. Celui-ci. Bon, il s'en va, mais alors après, quand même, euh, j'ai l'impression qu'il s'en sort pas mal, moi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent ici. En fait, ces personnages-là, ils ont beaucoup d'argent. Mais je les vois partir. Je les vois partir quand même. Le, le problème, il est ici. Il est ici et il est pour Manu. Il n'est pas pour ceux, les deux qui s'en vont là. Ils s'en vont, mais après, ma foi, euh, bon, ils ont autre chose après. Hein, autre chose euh, d'officiel, une autre, une autre position bien payée. Celui-là, c'est pareil. Il va avoir des ennuis, mais il y a un redémarrage après euh, du fait de relations. Donc en fait, il y a trois hommes ici. Il y en a deux qui s'en vont. Mais il y en a un, ben je ne sais pas, c'est tangent. Je pense qu'il partira par la suite aussi. Mais bon, pas tout de suite. Alors, ici, on a deux femmes. Alors, il y en a une. Euh, alors, ça pourrait être ça pourrait être encore Brigitte, ici. Hein, qui se transforme, qui passe de dame de pique à dame de trèfle. Ouais, ça pourrait être elle. Ah, Il y a quand même quelque chose, ici, quand même. Il y a dame de pique, roi de trèfle. Dame de trèfle et roi de pique. C'est vraiment bizarre. Et avec le 8 de pique, 9 de pique. Bon, pour moi c'est Brigitte ici. Il bon, y a bien une rupture. Hein. En fait, ces deux-là sont marqués par une espèce de rupture et un accident. C'est très curieux. Alors après ici. Alors après ici, qu'est-ce qui se passe On a la Dame de carreau, 7 de pique. Alors est-ce qu'on pourrait considérer qu'il euh, y a quelqu'un d'autre ici qui entre en jeu parce que je vois beaucoup d'instabilité, moi. Instabilité et changement qui arrivent avec un peu de retard. Il y a une femme qui, qui va reprendre euh, la suite. En tout cas, il y a une femme très positive ici au niveau du travail. Euh, je parle au niveau politique, hein, donc au niveau plutôt de gouvernement. Ici. Il y a un changement. Je vous dis, c'est comme si Manu, de toute façon, il ne pouvait pas rester ici. Ce qui est trop de mauvaises cartes. Et il est marqué par un changement, il y a un changement qui va se faire, mais sous un retard, enfin euh, sous un retard, je ne m'explique pas bien, euh, sous un retard, non, ça va se faire. Mais avec le 7 de pique, en fait, c'est un, un changement certain, mais peut-être pas tout de suite, parce que le 7 de pique, c'est aussi la carte de l'hiver. Or, l'hiver, ça va durer jusqu'au mois de mars, c'est pour ça que je vous dis pas tout de suite. Et avant, avant la carte de l'hiver, il y aura beaucoup d'instabilité. C'est vraiment très curieux. Mais il y a un changement ici. Et là, je suis plus trop sur Manu, mais je suis peut-être plus sur les questions de gouvernement ici. Alors, vous allez me dire, oui, on veut pas d'une femme au gouvernement, blabla. Bla. Oui, bon, je veux bien. Mais il y en a quand même une qui est pas mal là. Bon, je verrai, ceci dit, moi, je verrais quand même plus un homme au gouvernement. Alors, est-ce que finalement, ça pourrait être ce roi de carreau Alors, attendez. Il faut pas que je me mélange. Il y a un jeune qui s'en va, c'est sûr. Normalement, il y en a un autre qui s'en va aussi. Euh, alors, ce qui est curieux, c'est que le valet de pique. Valet de pique, 9 de trèfle. C'est curieux parce que ça fait penser à la police. Il y a la police. Est-ce que ça pourrait être les histoires de militaires ici si Je me pose la question. Bah, je vais mettre sur pause pour réfléchir deux secondes. Voilà, vous voyez, de temps en temps, j'ai besoin de me reconcentrer pour réfléchir toute seule. Alors, j'ai fait une petite erreur, à mon avis, d'interprétation, donc je vais rectifier. Bon, je reste sur le fait qu'il y en a deux qui s'en aillent, ouais. Mais à mon avis, les deux qui s'en vont, c'est ces deux-là, et c'est pas celui-ci. Parce que le 9 pique qui montre la rupture, euh, la, la rupture officielle, si vous voulez, il est plutôt en relation avec ce jeune homme-là et cet homme-là. Et à mon avis, ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est inconnu encore qui n'est pas encore vraiment euh, actuel. Parce que celui-là, là, il a quand même euh, le peuple pour lui, par là. Avec le succès. Donc l'espèce de popularité. C'est ça, je me demandais ce que c'était, à ce cœur, Neuf de cœur. Ben, C'est la popularité par rapport au peuple, ici. Il y en a un qui s'amène là. Alors, il y a quand même une petite hésitation, ou une espèce d'instabilité. Et puis, euh, y, oui, ça va marcher. Et ça, c'est plutôt 2022, parce que c'est la nouvelle année. Donc finalement, cet homme-là, roi de cœur, eh bien, il marche avec la dame de cœur. On a vraiment le... Alors, c'est pas le couple, mais enfin, il y a deux personnes que je vois qui sont très positives. À la fois une femme ici et à la fois un homme là. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront euh, concurrents ou quoi que ce soit. Non, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, ces deux-là vont intervenir dans les affaires de la France, mais tous les deux de façon positive. Alors, si ça se trouve, ils ne seront pas euh, forcément en euh, travailler ensemble, si vous voulez. Mais ces deux-là, ils vont travailler pour la France. Hein Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'il y a quand même une petite distance entre les deux. Mais il y a des cartes qui sont bonnes. Autant là, c'est bien, autant là, en haut, c'est mauvais. quoi. C'est vraiment curieux. Et entre les deux, eh bien, on a bien la carte du changement. Il y a une rupture très nette ici avec l'as de pique. Il y a vraiment un changement qui est officiel qui va annoncer quand même un petit peu d'instabilité. Je, je vois le carreau, là, c'est le printemps. Hein. C'est sur le printemps. C'est pour ça qu'il y a le... Alors, le 7, je vous dis, ça va être une période un peu mouvante, mais n'empêche qu'il y a bien un redémarrage par la suite. Et puis, après, ça se transforme en cœur, 7 de au 7 de cœur, donc les choses s'apaisent. Hein. Et on finit par euh, des choses quand même beaucoup plus positives. Bon. Donc, on va bien avoir un homme plutôt suivi par le peuple ici. Je sais pas, vous voyez bien, attendez. Voilà. Un homme bien suivi par le peuple ici, qui va intervenir sur le printemps. Et c'est vraiment au printemps qu'il y aura le redémarrage. Et une femme ici, qui va être aussi porteuse de changement. Il va y avoir pas mal de communication, etc. Et qui va aussi euh, être porteuse de changement positif Voilà. Donc, finalement, on voit un petit peu l'histoire euh, qui peut arriver en France. Mais vous voyez que je n'inclus pas du tout Manu, moi. Parce que les cartes qui l'entourent ici sont beaucoup trop négatives. J'en ai quand même trois, là. Euh, quelle est la chance que je, que je les sorte toutes les trois à la suite Et ben il y en a très peu. Hein. Vous ferez vos, vos statistiques, si vous voulez. J'ai pas trop envie de le faire. J'ai oublié mes formules mathématiques, hein. Euh, bon. Voilà. Mais euh, c'est quand même très rare d'avoir un personnage qui sort avec le 8 de pique, le valet de pique, le 9 de pique. Euh, c'est rare. Hein. Franchement. Hein. Puis là, tout de suite, en plus. Hein. Donc, c'est vraiment... Ça lui tourne autour. Hein. Et normalement, encore une fois, 8 de carreau, 8 de pique, hein, euh, en, en, avec le jeu de 32, c'est vraiment un accident. Donc, il y a un truc là qui va se passer. Et puis, en plus, il y a le 9 de carreau qui est une très mauvaise carte aussi. Donc, il y a les choses qui s'arrêtent ici. Hein. Bon. Donc, lui, il est là, quoi. Voilà, là. Et après, ben, ça change de registre. Boum. C'est comme si on changeait de période. C'est presque la moitié du jeu en fait. Hein. Mis à part euh, le départ, euh, euh, je pense vraiment qu'il doit y en avoir, il doit y en avoir deux. Moi, bon, je dois avoir deux personnes qui s'en vont. Ouais. Je pense que ces deux-là, il y en a un jeune et un moins jeune qui vont partir. Et puis après, eh ben, on a euh, notre trois de cœur là, qui est un homme plutôt euh, sympathique, aimant, affable, hein, tout ce que vous voulez et cette dame de cœur qui pareil, hein, qui sont ensuite plus vers le futur. Hein. Et vous voyez que s'il y a du carreau, et du carreau, et du carreau, et encore du carreau. Donc c'est vraiment l'élément nouveauté en relation en plus avec le printemps. Et tout ça, ça se termine bien. Ça c'est la carte de la chance, ça c'est la carte de la concrétisation, ça c'est la carte des choses plutôt de l'affection, de la sincérité. Donc cet homme-là, il est bien. Mais au départ, il va y avoir pardon, un petit peu d'instabilité. Je ne sais pas exactement pourquoi. Pour remettre les choses en route, très certainement. Parce qu'il va y avoir un de ces CKO en France. Hein. Je ne suis pas la seule à le dire, d'ailleurs. Hein. Mais ça se voit bien, quand même. Bon, Évidemment, avec le 32, on, on manque un petit peu de détails. Hein. C'est logique, hein, parce que là, je suis vraiment le destin. Donc, je fais tout. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Donc, c'était un petit tirage rapide. Juste pour voir, finalement, si je retrouvais euh, avec les cartes ce que je vois en astrologie. Parce que, quand même... Manu, il est, il est un peu bizarre. Il a des aspects quand même un peu bizarres, hein, je dois dire. Et je me demandais euh, si je pouvais le retrouver aussi en voyance. Et en fait, ce que je revois, bah, ça se voit ici. Hein. C'est vraiment mauvais pour lui. Hein. Ça va même jusque là. Et euh, Brigitte, encore une fois, bah, elle, ça marche pas. Ça va pas du tout. Mais elle est malade, j'ai l'impression. Elle a. En tout cas, elle a un problème avec lui là, avec Manu. Ça marche pas entre les deux. Hein, ça se voit. Hein. Que vous avez du 9 de carreau, 8 de pique, c'est blocage complet. Hein. Et ça, c'est la carte du, de la, du mariage ou de l'union. Donc là, bah, l'union ne marche pas, elle est bloquée. Hein. Donc ça, c'est une chose, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la seconde chose, c'est aussi la carte de la maladie. Hein. De la maladie où c'est la plus mauvaise carte du jeu. Donc après, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Hein. Mais là, c'est pareil. Elle, elle est pas bien, elle. En plus, elle sort en dame de pique. Hein. Donc elle est même plus amoureuse, quoi. Elle est, elle est seule, elle est triste. Elle est abandonnée, hein. Bon, il la regarde, il se regarde quand même, c'est vrai, mais euh, c'est tout, quoi. Il se regarde parce qu'ils euh, vivent au quotidien, enfin, euh, je sais pas, ils vivent dans la même maison, quoi. Bon, c'est sûr qu'ils sont obligés de se regarder, mais c'est tout, il n'y a, a pas d'amour, là. L'amour, il n'est pas là. L'amour, il est par là, du côté euh, de cet homme-là. Éventuellement, on peut éventuellement voir, si, alors, si on extrapole un peu, on peut voir éventuellement l'amour passer entre les deux, si vous voulez. Il serait là. Mais c'est passé. Hein, c'est fini tout ça après pour moi alors l'amour ici bon, avec l'as de cœur, c'est plus en relation avec le peuple c'est plus de l'amour de, entre deux personnes hein. c'est plutôt l'amour on va dire euh, euh, la sympathie si vous voulez ici plus pour euh, par rapport à cet homme là qui arrive dont je vous parle déjà depuis plusieurs mois mais je crois qu aussi je ne suis pas la seule et euh, qui est là et, qui est, et le peuple le suit. Hein, et qui, il va bien y avoir un renouveau qui va être amené par cet homme-là et cette femme-là. Hein. Vous avez vraiment ici l'as de carreau qui est à la fois ici et là. Vous avez une carte entre, les, entre le roi de cœur et, et euh, l'as de carreau ici. Et vous avez une carte entre la dame de cœur et l'as de carreau. Donc euh, bon, Je me demande d'ailleurs s'il n'y aura peut-être pas des discussions entre les deux il hein, faudra qu'ils se mettent d'accord, c'est de là, parce que j'ai quand même 7 de carreau, valet de carreau, donc il peut y avoir des discussions, des choses, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Hein, c'est possible, hein, même s'ils si ne travaillent pas ensemble, il y a quand même des discussions, je vois des débats quand même entre les deux, mais à la fin, euh, les choses se passent bien. Hein, on peut très bien débattre, on n'est pas d'accord, et puis finalement, on trouve une solution. Bon, ça me fait penser à ça. Par contre, là, du côté de Brigitte, ça se termine mal. Ça se termine par le valet de pique, quand même, hein. Bon, elle a ses enfants ici, je crois qu'elle en a trois, hein. parce qu'il y en a quand même ici qui ressortent, mais euh, bon, ça se finit quand même avec le valet de pique, donc pas bien. Hein. Pour elle, ça se finit pas bien non plus. Le valet de pique, c'est pas une bonne carte. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle est proche de la, roi, de la dame de cœur. Bah oui, c'est vrai, mais moi, je sens les cartes comme je les sens, quoi. Pour moi, le valet de pique, il est plus à rattacher ici, par rapport à l'état de Brigitte. Par contre, le valet de pique par rapport à cette femme-là à côté du neuf de trèfle, je me demande s'il ne va pas y avoir des choses militaires, quand même. Parce que là, on a quand même le 10 de trèfle qui suit. Ça, c'est une bonne carte. Alors que là, les bonnes cartes, elles sont plutôt à rattacher par rapport aux enfants. Donc, elle va se rapprocher de ses enfants, elle, de sa famille. Mais euh, bon, euh, je pense qu'ils lui en veulent ou j'en sais rien. Enfin, non, je crois qu'ils ils ont, ont bien accepté euh, d'avoir un beau-père plus jeune. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, il va y avoir des soucis, là, pour elle. Ouais. Et donc là, on va quand même avoir un renouveau en France. Hein. Je vous rassure quand même. Mais ce sera plus sur le printemps. Hein. Bon, alors, vous allez dire oui, les élections, Bah oui, c'est possible. Hein. Bon, Il y en a certains qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Bah oui, mais enfin, si on n'a pas d'élection, euh, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Je pense qu'il y aura quand même au moins euh, quelque chose qui va ressembler à des élections. Mais bien que, à mon avis, on adorera des surprises auxquelles s'attendre en ce qui les concerne. Après, je ne peux pas vous dire plus. Mais on n'en est pas encore là. Mais bon... En tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc là. Ça s'arrête là. Tac, tac. Puis alors, c'est une rupture qui est sûre. Hein. Il y a l'as de trèfle quand même. Hein. Ouais. Puis il y a même le 10 de pique. Bon, voilà. J'espère que ce petit tirage du destin vous a plu. Je voulais juste savoir un petit peu si ça pouvait sortir aujourd'hui. On verra bien, comme je dis toujours. En tout cas, merci encore de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.